Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sympatoche pour vous parler euh, d'un reportage que j'ai vu il y a pas mal d'années et que je voulais vous publier directement sur la chaîne mais qui a été bloqué au final au niveau à cause des droits d'auteur. Donc c'est le film, enfin plutôt le reportage Population Zéro, un monde sans hommes. En fait c'est simplement un reportage tout simple qui a été fait donc il y a peut-être 10 ans en arrière par Sci-Fi. Et le but de ce reportage est de voir concrètement ce qui se passe euh, à l'échelle de la planète Terre, si jamais en un claquement de doigts, un peu à la marvel, comme si euh, tous les humains de la planète Terre disparaissaient à un moment donné, et tout ce qui en découle ensuite, donc aussi bien pour les bâtiments que les espèces... Euh vivante enfin, les, enfin voilà, tout ça et les écosystèmes évidemment donc dans son ensemble donc c'est vraiment un reportage très intéressant euh, j'avais prévu de le publier sur ma chaîne là directement euh, mais malheureusement il n'est pas visible pour tout le monde enfin limite il faudrait avoir un vpn et se foutre au niveau de la suisse pour le, avoir peut-être une chance de le voir donc autant dire que euh, ça complique les choses niveau de, voilà, n'adressez pas en France normale. Du coup, ce que je vais faire, c'est que ce reportage-là sera dans la description. Vous aurez un lien, vous aurez juste à cliquer dessus. Donc, comme je l'ai parlé dans la précédente vidéo, donc la vidéo juste euh, la vidéo concernant l'actualité de la chaîne et de la playlist sur les films et autres, vous aurez donc un URL à cliquer et vous pourrez accéder à ce reportage-là, donc le charger sur votre ordi et le regarder euh, comme vous voulez à n'importe quel moment. Donc euh, voilà pour ce reportage, cette vidéo qui euh, sera plutôt sympa. Je vais vous mettre 2-3 exemples, donc 2-3 euh, bouts de, du film, un petit peu par-ci par-là. Donc voilà, j'espère que ce petit speech vous aura euh, intéressé, que le reportage vous intéressera. Euh, N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez pu le voir et tout. Euh, il sera peut-être également, j'essaierai peut-être de publier, donc comme j'en ai parlé sur YouTube ou Vimeo, genre de choses, mais pour l'instant, ça fonctionne très peu. Les droits d'auteur sont vraiment en caisse bionde sur ça. Donc euh, voilà, je vais faire mon maximum pour que vous puissiez accéder à ces vidéos-là euh, et vous renseigner un petit peu sur tout ça, si jamais vous ne le connaissiez pas ou si vous le connaissiez justement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, euh, également poser un petit like, ça peut être sympa, un petit, un petit abonnement pour justement voir de nouveaux reporters, de nouveaux reportages, de nouvelles vidéos, euh, des montages un petit peu en tout genre, j'espère que ça pourra vous plaire, et puis bah, à une prochaine pour de nouvelles vidéos.